Euh, euh. C'est la vente à bain C'est la vente en bois. <coughs> Un instant pour que je puisse m'exprimer. Avec Hey, hey, hey, hey. hey. ça. Et tu sais que c'est pour finir en boss J'ai la technique, je suis comme Beckham Ils m'ont pas aidé, donc j'ai dû t'as mon pote Je Les petits qui veulent jouer les grands Si t'es qu'un suisseur tu dégages Grand se connais pas, pourquoi je suis vraiment folle Hein Je ça Et tu sais que c'est pour finir en boss J'ai la technique, je suis comme Beckham Ils m'ont pas aidé, donc j'ai dû t'as fait mon pote Je les petits qui veulent jouer les grands, si t'es qu'un sort tu dégages, on se connaît pas, pourquoi tu voudrais mon fun, on se connaît pas, pourquoi tu voudrais mon fun, elle est trop bonne, donc je la téléphone, c'est sur les réseaux, t'as joué le fort, quand tu nous as vu, t'as joué le mort, le club du mapan va plus à l'école, il a laissé l'école, la grille trop, c'est son job, j'ai eu des épreuves qu'on en fait de moi un homme, je plus trop comme sur les photos de l'école, Je venu pour monter mon biser, je me casse, hein. si elle veut pas Mugu, elle va là, ça, j'étais pas le meilleur, en ma classe, hein. Mais je sais comment compter in China. Même dans la lumière, mes va sont black. Mais c'est pas l'illicite, c'est le scatta. Je vais faire des billets violets pour la ronda. Et si je te raconte ma vie, tu vas pas croire. Et si je te raconte ma vie, tu vas pas croire. Les nains du maban viens acheter le Mbala. Un regard de travers, on va se péter. En vrai, je suis très mal poli comme Végétal. La teucie a touché des OG. La plupart des anciens sont devenus dépressifs. Hein? La teucie a touché des OG. La plupart des anciens sont devenus dépressifs. Hein? Hein? J'dette ça. Et tu sais que c'est pour finir en boss. J'ai la technique, suis comme Beckham. Ils m'ont pas aidé, donc j'ai dû taffer mon pote. Je les petits qui veulent jouer les grands Si t'es qu'un 6 ans, tu dégages Grand on se connaît pas pourquoi je suis vraiment mon folle hein? Je ça Et tu sais que c'est pour finir en boss J'ai la technique, je suis comme Beckham Ils m'ont pas aidé donc j'ai dû tafé mon pote Je les petits qui veulent jouer les grands Si t'es qu'un sisseur tu dégages On se connaît pas pourquoi tu foudrais mon fun Je même pas savoir ce que j'ai manigancé Ils jouent les dieux pour nous influencer J'ai écrit des sons pour les ambiancer J'ai baisé sa soeur mais je l'ai pas fiancé Toute cette colère j'ai emmagasiné J'ai demandé de les ils m'ont pas regardé Quand c'est cassé c'est dur de réparer Ils attendent que je flop pour pouvoir se marrer Laisse-moi faire je suis au top J'suis venu pour marquer mon époque Que des fracas j'ai très peu de potes Personne vous ouvrez donc on défonce les portes Comme papy moi j'suis droit dans mes bottes Appelle moi, moi seulement si ça rapporte J'suis vierge j'en bleu à la vie à la mort J'suis vierge jaune bleu à la vie à la mort hey. Flow poétique dont j'écris des rimes de poésie Inédit je fais la div. j'attends juste que mon flow c'est monétise. je fais des hits pendant que tes rappeurs s'inventent des vies, vos ta blague la même équipe je veux le même salaire que le maître je J'dette ça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 Téléphone, aujourd'hui, bonjour,